contrairement à ce que beaucoup peuvent imaginer, j'ai eu beaucoup de frères et sœurs depuis notre arrivée qui m'ont dit nous te remercions d'être venus apporter ton aide à Haïti et je les ai corrigés systématiquement. Ce n'est pas moi qui apporte mon aide à Haïti, c'est Haïti qui me nourrit pour que nous puissions mener notre combat pour nos peuples un peu partout dans le monde. Je ne suis responsable de rien, je suis debout depuis 5 heures du matin. Donc, que personne ne pense que c'est à cause d'un retard de notre staff qui aurait entraîné euh, la désorganisation pas du tout. Lorsque je suis venu il y a trois ans, la rencontre de la jeunesse, la rencontre avec certains mouvements, avec certaines membres surtout, notamment Bayla Bello, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. qui est beaucoup moins connue que Baïna mais qui est haïtienne elle aussi, qui tient à son anonymat et qui se fait appeler Sasa, qui est le multi d'un autre nom, qui est une mango aussi, et qui a été plus que jamais un épuisante dans le droit politique et le nôtre, je vous demande. La rencontre de ces derniers et dernières, la rencontre de vous autres de la jeunesse, la compréhension et le fait de m'imprégner de la réalité de la résistance des saliniennes, Merci de retour. Je salue toute l'Assemblée, je salue aussi les agents des services français, américains et occidentaux qui sont présents dans cette salle. M'a fait venir. Et je le remercie de l'invitation des frères, mais je tiens quand même à préciser une chose. Nous faisons les quatre points du monde avec notre ONG pour soutenir notre population, où qu'elle soit sur ce globe, sur les questions relatives à la corruption, sur les questions relatives à la justice sociale, sur les questions relatives à la souveraineté de manière générale. Et si nous venons aussi, certes, il y a eu l'invitation de nos frères et sœurs, dont certains se sont appliqués pour le préciser, nous aussi nous nous sommes s'appliqués pour le dire. Nous ne demandons pas d'argent, nous en perdons même, parce que nous laissons nos de côté, nous payons un certain nombre de choses pour venir. Mon staff, c'est notre ONG qui prend sur elle pour que ce staff puisse venir, il faut le préciser. Mais si nous venons, c'est parce que les Loas ont décidé qu'en cette période cruciale pour Haïti et pour le peuple noir de manière générale, il était nécessaire que nous soyons présents à Haïti pour diffuser un message de solidarité vis-à-vis -vis de la jeunesse haïtienne. Vis il faut qu'il y ait légitimité. Pour qu'il y ait légitimité, il faut être capable de contextualiser une lutte qui, par la suite, pourrait être transposée. Et donc, si vous me permettez, je vais vous rappeler, avant de revenir sur la réalité sociale et politique d'Haïti, sur l'étendue de notre combat, que je vais essayer de synthétiser le plus possible, lors de ces trois dernières années qui ont succédé à mon passage ici. Lorsque je suis revenu d'Haïti, avec notre ONG, qui est en réalité un mouvement social urgence panafricaniste, composé d'hommes et de femmes d'Afrique, des Caraïbes, d'Amérique, parce qu'il y a aussi des représentants de l'organisation ici à Haïti que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Nous avons décidé de nous inspirer d'un homme qui est systématiquement diabolisé par l'historiographie occidentale, d'un homme qui est toujours considéré comme un extrémiste, un homme qui est toujours considéré comme un raciste, un homme qui est toujours considéré comme un dictateur sanguinaire dans l'historiographie occidentale. Mais généralement, quand le système capitaliste vous diabolise un homme noir, vous devez tendre l'oreille parce que cet homme noir ou cette femme noire se bat pour votre peuple en réalité. Et cet homme, et cet homme, c'est monsieur. Oui. Nous avons brisé ce schéma, nous avons apporté, en nous inspirant là encore une fois de cette révolution des Saliniennes, nous avons apporté une thématique élitiste pour la placer au sein des rues africaines, des masses africaines et faire en sorte que cette thématique devienne une thématique populaire. Nous avons fait en sorte que nous avons des moyens de communication du 21 e siècle, notamment les réseaux sociaux, ça nous sert pour voir les clips de Rihanna, les clips de Beyoncé, etc. Ça nous sert pour voir les matchs de foot, mais ça nous sert aussi pour nous organiser politiquement de manière simultanée, au même moment, le même jour, à différents endroits. Et donc nous avons organisé depuis la période des indépendances les premières mobilisations transnationales, c'était un en Afrique, car généralement tout le monde est incarcéré dans une sorte de régionalité, des mobilisations transnationales simultanées contre un adversaire commun qui était le néocolonialisme occidental et français en priorité qui étaient donc constitués de l'oligarchie occidentale et de l'oligarchie africaine. Les premiers qui nous ont combattus, j'arrive. Les premiers qui nous ont combattus étaient évidemment nos semblables, parce que vous savez comment ça se passe. À chaque fois qu'un homme noir ou une femme noire se lève pour défendre l'autodétermination notre de notre sa population, les premiers qui vont s'opposer à ce dernier, ce n'est pas le Attaquent dans les médias et vous passez passer contre des extrémistes, contre des racistes, parce que c'est bien connu. Parce que c'est bien connu. Quand un nègre ou une négresse prêche l'estime de soi, l'impérialisme appelle cela de la haine. Sans doute parce que notre peuple a été programmé depuis trop longtemps pour aimer tout le monde à l'exception de lui-même. Et ça, c'est un problème de fond sur lequel on François Hollande, à se prononcer sur la légitimité ou non du français droit, chose qui n'était pas arrivée depuis la création de cette monnaie, nous devons le préciser. Et ça, nous ne devons pas à l'élite, à la bourgeoisie intellectuelle qui méprise le peuple, mais nous devons à des jeunes comme vous. Et nous, qui avons décidé de nous organiser, de prendre notre destin en main, parce qu'il y a un adage qui dit que quand vous donnez votre confiance à quelqu'un, qu'il accomplisse à votre place votre destin, et qu'il vous trahit une fois sur quelque chose, c'est une chose, trois fois c'est une chose. Si au bout de la quatrième occasion vous lui reconfiez votre destin, ce n'est pas lui qui est maudit, c'est vous qui êtes assez bête pour confier votre destin. <rire> n'est pas quelque chose qui peut nous empêcher de commettre une action Même si l'oligarchie française essaye encore une fois, comme les représentants des RFI peut-être dans cet espace de ça. Thank <laughs> you. Noir de manière générale. Et un petit peu comme à l'époque de la Fondation, quand tout le monde avait peur, il y avait toujours un esclave ou une esclave rebelle qui se levait et qui disait qu'elle n'était pas d'accord avec le système de l'oppression. Cette esclave rebelle dans les nations noires de manière générale, c'est Haïti. Et qu'est-ce qu'on faisait à l'esclave rebelle de manière générale Pour essayer de dissuader les autres de ne pas suivre son exemple On faisait tout pour l'enliser dans la violence, l'enliser dans la pauvreté je parle de nos nations aujourd'hui, mais auparavant on faisait tout pour le brutaliser, pour le flotter, pour traumatiser les autres esclaves qui voulaient être inspirés par ce dernier. L'un des procédés pour enliser la nation haïtienne dans la pauvreté a été de vicié toute démarche de développement du pays à la plus haute sphère de l'État. Haïti, depuis des années, a été aidé par Cuba. Vous ne savez pas l'étendue des sommes d'argent que Cuba a investies pour Haïti. Vous savez très bien, Haïti a été financé par l'un des plus grands hommes qui existent dans ce début du XXIe siècle. Je dis qu'il existe et non pas qu'il existait parce que les morts ne sont pas morts de nos traditions. c'est d'argent So suffisamment fort pour s'opposer aux élites. On a pu croire pendant trop longtemps que le peuple n'avait pas les moyens suffisants pour s'opposer face à des fortunes qui disposaient d'armes, qui disposaient de milices, qui disposaient d'armées pour réprimer le peuple. Je suis venu vous rappeler une chose que vous savez autour de vous déjà. Dans tout système politique, l'élite, c'est le sommet de la pyramide. Le peuple, c'est la base. Pour qu'un sommet tienne, il faut que la base le soutienne. Mais si la base s'éloigne ou se démobilise, vous avez dit Sommet, le sommet Go! <laughs> Il n'y a pas de raison que vous autres, qui représentez la majorité de la population haïtienne, parce que la population haïtienne est essentiellement la jeunesse. Il n'y a pas de raison que vous autres, vous ayez peur de la prétendue toute-puissance de l'élite et de l'oligarchie haïtienne, ou de l'élite comprador de l'intelligentsia corrompue haïtienne, qui ne voit le monde qu'à travers les, les beautés et les délices de l'Occident. Il est temps que la jeunesse haïtienne pense par elle-même voient par elle-même qu'elle arrête de remettre son destin dans, la, dans le, les mains de quelqu'un d'autre que qu'elle-même. Qu'elle comprenne qu'il qu n'est pas acceptable que dans le monde des mouvements sociaux qui avaient moins de raisons de se plaindre que vous. Les Gilets jaunes en France se sont rebellés pour une hausse du carburant. Une hausse du carburant. Ils n'ont pas vécu le millième de souffrance que ce que notre peuple vit, Mais ils ont eu le courage de se rebeller Sont de se plaindre, sont capables de se repérer, de paralyser. on peut passer à côté du débat. La corruption est une des plus puissantes tentacules de l'impérialisme. Mais la machine à abattre, c'est le cerveau de la pieuvre, en l'occurrence cet l'impérialisme, et c'est ainsi que la corruption plus que jamais tombera. Les mouvements de résistance qui le veulent, qui se sont concernés par l'avenir de la population à Haïti ou ailleurs, l'urgence pour l'africanisme met à sa disposition pour toute personne rigoureuse et sérieuse qui le veut, des contacts géostratégiques et des voyages parfois, pour qu'ils puissent aller plaider la cause du peuple haïtien auprès des nations qui résistent à l'impérialisme occidental de manière générale. Voilà ce que je veux dire en guise de conclusion. Allez, bonjour. Allez, bonjour.